Salut YouTube, j'espère que tu vas bien Cette game, je vais la gagner Donc je te propose de t'abonner Liker la vidéo euh, Et je crois que c'est tout Voilà, bisous mec Oh bah t'es mort frérot Oh no way! Très tchatcher ça! Très tchatcher! Mais non, c'était Fabrice19 sur Xbox! Ah, je suis désolé Fabrice! Ah quand tu marques euh, ton, ton numéro de département, ton vrai prénom et, euh, et la console sur laquelle t'es, c'est... Euh... Ah ça c'est jamais bon signe. Tiens t'as atterri exactement un truc que moi. Bien pollu. Oignon. J'ai une cible pour la frappe aérienne. Oh oui, frappe à dispersion imminente. Il y a un truc qui me dérange un peu, je, je savais pas trop quoi en penser pendant un petit moment Et maintenant que je vois que j'ai 26 000 au bout de 2 minutes, ça me fait chier de, pas pouvoir, de devoir attendre pour acheter le loadout Elle déchire l'exec, ah elle tout mmh, Merci monsieur Mix pour le, pour le sub-gift, on a Nat qui se prime, bienvenue aussi Objectif les gars, oh, on est déjà à 24 000, objectif atteint Faire des kills avec classe, c'est important. Regardez les gars, regardez son pseudo à cet enfant de pute C'est encore le même ça fait, ça fait 3 ou 4 games à la suite Titi de merde les gars Il streamac pour se faire de la pub euh, On a atteint le, le, le seuil zéro De l'honneur Sérieux je, je vais tenter le truc Je, je vais tenter de, de jouer comme le, le, le pire des enculés Voir si ça marche C'est juste un test Ok Bon bah ben ça marche Je vais réessayer quand même euh, Parce qu'on sait jamais tu vois Peut être que c'était un coup de chance ça Okay. Yes. <rire> c'est juste les méta qui sont impossibles à battre en fait. Ça me fait penser au, à toutes les méta pistolets shités qu'il y a eu, au double Akimbo. C'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi les gars. Ouais c'est vrai qu'il y a eu le, le R9 enflammé aussi. Ouais, on, a... on a tendance à oublier. On va réessayer voir si ça marche Il me souhaite sûrement longue vie hein. je, je, je vois pas ce qu'il a pu dire d'autre Là la technique que je suis en train de faire C'est une technique Que, que j'avais Nommée et trouvée Sur h 1 z On appelle ça le code rush T'es armé avec une arme qui est quasi one-shot et tu drops du véhicule à chaque fois au corps à corps. Certains disent que c'est du 50-50 de jouer comme ça. Genre, t'as as, autant de chance de vivre que de mourir. Moi, je suis pas d'accord avec ça, tu vois. C'était trop beau, parce que je me suis juste éloigné de, de, de 3 mètres euh, pour la frappe hein. Et le camion était là, tu vois Je te prête ma soeur, c'est super gentil Mais euh. attaque, attaque, attaque, attaque c'est cool Oh là là, matos qui voit les 5 subs Oh là là J'avoue que 30 personnes restantes, hein. yes Alors on balance une part à l'intérieur On rentre tranquillement Et même s'il a pris l'avantage de ouf grâce au Sikov on rentre et on lève en Y, les gars. Et Kirulu Kiki, qui envoie aussi 10 subgifts. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur. C'est pas aussi facile que ce qu'on croit en vrai, les gars. Parce que il faut quand même genre euh, mettre euh, son viseur à peu près à côté. Et euh... Bon en fait ouais c'est ça. Ouais. Ok, waouh Wow, waouh, waouh, il wow, y a trop de points. s'envoie. Alors ça, je m'y attendais pas. à oh, wow, ce qu'il y, un... qu y a un mec, là, comme ça, ici Je, je m'y attendais pas, les gars. Alors là Alors, les... Vraiment, les mecs, je... genre... Euh... On est encore, quand même, en... En quelle zone On est en zone 3, les gars Le mec est dans un angle de bungalow. Oh, le fils de... Feu, il est obligé d'aller à l'autre endroit je le hausse alors je suis mort là par le rat donc je pense et je sais qu'il y a beaucoup de monde dans cette zone, je pense que le move à faire il s'est retourné les gars Taille de mes couilles, chat. C'est quoi Eh merde, X mec. Je prends, la ba... je prends la bagnole, je fais une rota, les gars. Je fais une rota, je fais une rota, je, je m'en bats les couilles. Je sais qu'il y a un mec là, je sais qu'il y a un mec à droite. Non mais c'est trop. Non non. Arrête, arrête, arrête, arrête Je te suce, je te suce Je te suce la bite Okay. <rire> Trop marrant ce que j'ai dit sous la panique. <rire> ça, ça vous a pas fait rire MD. je savais que la frappe passerait par la fenêtre. <tousse> <tousse> T'es Mishmish, avec ça te ferait plaisir. Mishmish, la Michto, Qu'est-ce que tu vas en faire Elle a le nez dans tes affaires. J'arrive en cours de route. T'as raté, raté des gestes sublimes, Où On a comparé mon cul à celui d'Astein. Je pense que si je saute, je suis mort, les gars. Je pense qu'il y a un mec en bas qui attend avec le RPG, tu vois donc, je vais faire une rota plutôt légèrement sur la droite. Ok. J'ai laisse tomber ma rotation en camion. Je claque un drone. nous, nous Apparemment, quelqu'un est en train de camper dans cette cabane. Je, don, je décide donc de traverser tout l'open field avec deux shotguns. Tu vois, Michmich, c'est... Bon bah je suis en zone, il reste 5 personnes Il y a sûrement un mec ici Je dirais qu'il y en a Et dirais que le reste sont là-bas Oh bah j'ai pas d'autres. Je dois prendre sa place et attendre. Hein. On aurait dit mishmish les gars Midi encore au lit C'est tellement un enfer cette méta Ah mais c'est terrible les gars Après le problème c'est pas les streamers qui la montrent Le problème c'est <rire> les fils de pute de dev qui la créent Enfin je veux dire les... Euh... On a vraiment de la chance d'avoir des personnes aussi talentueuses le gars se Ok alors Stratégiquement les gars Regardez Actuellement, on a repéré un mec ici. Contre toute logique, c'est sûr qu'il y a un mec là. Enfin, ou là. Ce mec là va avancer là. Du coup, on a juste à regarder par la fenêtre, tu vois. Comme comme un petit voyeur. Hein. Voilà. Et du coup, il nous a repéré lui aussi, tu vois. Les gars, la taille du rat, regardez. Je sais pas si vous voyez, il s'allonge dans les buissons et tout. Il <tousse> est bien lancé. Hein. Arrête, oh oh. Elle retourne. Le mec s'appelle Easy. Je pense qu'il s'appelle Easy parce que euh, il est facile à tuer Avec sa MP40 et sa brain Vous, vous en pensez quoi vous 1v1 situation 20 kills maybe, 20 It's not a game de merde Si vous êtes sages, j'essaie d'exécuter le dernier Et ça se termine les gars Tom, à l'époque Il y a 100 ans, sur la plage, là où tout a commencé, là où la liberté était de mise. Yannou, Yannou, Yannou Yannou Oh, Shield Salut Youtube J'espère que tu vas bien. Cette game, je vais la gagner. Donc je te propose de t'abonner, liker la vidéo, euh... et je crois que c'est tout. Voilà, bisous mec Il fallait, je... fallait que je me retire mes chaussettes. Alors, ah vous avez vu les chaussettes Qu'est-ce que c'est eh, Viens la reprendre Reprends-la, je vais te faire une surprise Reprends-la Reprends là Tu es des bonbons La mycaline C'est la mycaline Viens, viens, viens C'est les cookies C'est les cookies Viens Viens mon pote C'est des cookies Je te sens génie l éter, l de la termite a connecté sur le... Euh, la bonbonne et... <rire> Putain mais pourquoi je suis si fort C'est injuste pour les autres, c'est injuste great, but... ouais, <rire> vous êtes tous à chier. Salut